Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de comparer la Mi Watch avec des concurrentes, notamment la GT2 Pro de chez Huawei. Aujourd'hui, ça va être la thématique de cette vidéo. Je vous l'avais comparé avec les GTR 2 et GTR 2E. Je voulais comparer aussi avec la GT2, je ne sais pas. Dans quel sens sont sorties les vidéos, mais aujourd'hui on va comparer la Mi Watch, la dernière sortie de Xiaomi, avec la GT2 Pro qui, sur le papier, vaut quand même beaucoup plus cher. Mais on sait qu'on peut avoir de belles opportunités financières pour l'acheter, donc c'est bon de savoir s'il vaut mieux partir sur une Huawei GT2 Pro ou sur une Mi Watch. On voit ça dans la vidéo. Je parle en décalé, en coupé, c'est parti, allons-y Commençons par parler de la différence de prix entre la Mi Watch et la GT2 Pro. Tout d'abord, la GT2 Pro se positionne sur une gamme plus haute que celle de la Mi Watch. Car oui, la GT2 Pro à la sortie était affichée à 299 euros. Actuellement, sur le site Huawei, on peut la trouver à 239 euros avec, je crois, une paire d'écouteurs offerts d'une valeur de 60 euros. Bref, elle se situe maintenant aux alentours de 240 euros officiellement. On le sait, on l'a vu régulièrement, elle va encore aller plus bas. On peut la trouver souvent en import, sur AliExpress, bref, dans des bonnes sessions de promotion aux alentours de 180 euros. En dessous de 200 euros, dans tous les cas. Donc, partons sur le principe que vous pouvez l'avoir à 200 euros, on verra si ça vaut le coup de l'avoir à 200 euros ou de partir sur la Mi Watch, parce que oui, la Mi Watch est disponible officiellement à 149 euros sur le site Xiaomi en France mais on peut la trouver aux alentours de 130 euros 120 euros sur les Amazon je vous les ai mis le lien Amazon où je l'ai acheté dans la description, je l'avais touché moi à 129 euros sur l'Amazon espagnol mais j'ai vu que maintenant elle est disponible sur le Amazon français, et même lors de la sortie elle était bradée à 99 euros pendant quelques jours bref, on peut dire qu'on aura au minimum 50 euros de différence entre les deux montres. Alors, vaut-il mieux mettre 50 euros, 60 euros de plus pour avoir la GT2 Pro ou partir sur la Mi Watch Parlons, parlons, parlons des différences au niveau du design des deux montres. Là, ça va vraiment changer. On va le voir ensemble. Au niveau des dimensions, on reste sur le même état d'esprit. Une montre avec un cadran théorique de 46 mm. Pour entrer dans les précisions, la Mi Watch a un diamètre de 45,9 mm et une épaisseur de 11,8. La GT2 Pro, quant à elle, est plus grande. C'est du 46 mm en théorie, mais elle mesure 46. 7 par 46,7 Un diamètre de 46,7 Avec une épaisseur de 11,4 Elle sera donc plus grande au niveau du cadran On se rapproche plus du 47 mm que du 46 Au niveau des matériaux On aura là aussi un gros changement Des grosses différences Parce que oui La GT2 Pro de Huawei Est une montre avec des finitions haut de gamme Elle aura un cadran en titane Un verre en saphir Pour ce qui est du bracelet Vous pouvez avoir la version classique Ou la version sport Qui vous amènera un bracelet en silicone Ou un bracelet en cuir pour la version classique Bref ça c'est à peu près Les mêmes éditions qu'on a souvent Classique, cuir, sport, silicone C'est pour ça que je vous dis qu'elle a des finitions haut de gamme Parce que du saphir et du titane C'est costaud de chez costaud La Mi Watch en opposition, cadran en aluminium Bracelet en silicone Et un verre classique Gloria Glass 3 Vert 3D incurvé, mais voilà par rapport à un verre en saphir On est loin de la résistance De la GT 2 Pro On aura du coup des meilleures, meilleures, meilleures, meilleures Finitions et même le look global de la Mi Watch fait plus sport, fait plus... Voilà, la petite montre un petit peu moins chère, on va pas se mentir. La petite montre moins chère, euh, funky, qu'on peut porter comme ça. Alors que la GT 2 Pro, un look vraiment classe, haut de gamme. C'est ce qui faisait aussi la différence entre la GT 2 Pro et la GT 2. C'est que là, on se positionne vraiment sur du haut de gamme. bah Normalement, elle est sortie à 300 euros, donc... On comprend pourquoi. Ça, c'est une des grosses différences de design qu'on aura entre les deux. Après, pour le reste, on a le même état d'esprit. Deux boutons sur le côté qui vont nous permettre des navigations assez similaires. Celui du haut, accéder au menu principal. Celui du bas, lancer une activité physique. Bref, un bouton un raccourci qui permet d'aller plus vite. La navigation se fera aussi avec les swipes. On en parlera dans les fonctionnalités juste après. Et à l'arrière, on retrouvera un cardio fréquence -mètre sur les deux montres. cardio fréquence -mètre, puis bracelet en silicone ou en cuir. Bref, bracelet en silicone, mais bracelet 22 mm, quick release interchangeable pour les deux. Dernière chose importante au niveau du design, c'est les couleurs grise, noire sur la Huawei. J'étais de pro parce que je vous ai dit on reste sur un modèle haut de gamme classe et plutôt coloré sur la Mi Watch avec du bleu, du beige et du noir. Ça, ça va aussi vous donner un look différent, un design différent. Après, au niveau de l'écran, on va être comme sur toutes les concurrentes, sur un écran AMOLED, de 1,39 pouces pour la GT2 Pro et pour la Mi Watch. Donc on va avoir le même écran 454 x 454 pixels avec une luminosité et même des contrastes similaires. C'est même sûrement le même fabricant d'écran. Donc c'est pas sur l'écran que ça va jouer parce que on aura la même taille d'écran, même si le boîtier, le cadran de la GT2 Pro est plus grand, on aura la même taille d'écran que sur la Mi Watch. Maintenant, vous savez la différence au niveau du design. Parlons des caractéristiques techniques. Au niveau des caractéristiques techniques, là on va avoir aussi quelques différences. Globalement, on aura beaucoup de similarités entre les deux montres. Résistance à l'eau 5 ATM, gyroscope, accéléromètre, capteur de lumière ambiante, cardiofréquence fréquence optique à l'arrière, micro. Sur les deux, on aura un micro, mais on aura un haut-parleur sur la GT2 Pro qu'on n'aura pas sur la Mi Watch haut-parleur qui nous permettra répondre aux appels on va l'évoquer aussi dans la prochaine section qui sera les fonctionnalités la différence des fonctionnalités bref on va l'évoquer parce que le micro de la mi watch permettra à alexa qu'on n'aura pas bref on va voir les fonctionnalités soyez patient en plus de ça côté huawei on aura du stockage stockage de musique qu'on n'aura pas au niveau de la mi watch pas de stockage interne sur la mi watch autre point intéressant c'est au niveau de la batterie la batterie de la huawei gt2 pro dure 14 jours en théorie contre 16 jours pour la mi watch et on va être plutôt entre euh, je sais plus, c'était de, de mémoire de mon test, entre 7 et 10 jours sur la Huawei Watch GT 2 Pro et entre plutôt euh, 8 et 12 jours sur la Mi Watch. Bref, on va avoir un peu plus d'autonomie sur la Mi Watch. C'est peut-être que les fonctionnalités qui sont en moins... Font économiser la batterie. Mais c'est pas ça que je voulais vraiment évoquer de différence. C'est que sur la Huawei, au niveau de la charge, on est sur une recharge sans fil. Ça, ça fait partie des finitions premium, haut de gamme de la Huawei. Cette finition, on l'aura pas du tout sur la Mi Watch. Après, les deux mondes sont compatibles. Android, iOS, Bluetooth 5.0. Ça, on reste sur du classique de chez classique. Voilà les différences au niveau des caractéristiques techniques. Maintenant, quelles sont dans la vie de tous les jours les différences au niveau des fonctionnalités Continuons. Les différences au niveau des fonctionnalités. On va avoir beaucoup de fonctionnalités communes. Suivi de santé quotidien, suivi de sommeil, suivi de stress, suivi de cardiaque, suivi d'activité physique. Ça, c'est commun aux deux montres. On aura aussi le même état d'esprit au niveau de, des systèmes d'exploitation. Système d'exploitation un petit peu fermé. On ne pourra pas télécharger des applications en plus. On ne pourra pas répondre aux SMS. On pourra répondre aux appels côté Huawei. Parce qu'il y a le haut-parleur. Pas de SMS, mais on répond aux appels. On pourra stocker les musiques, je vous ai dit, sur la Huawei parce qu'il y a du stockage interne. Sur la Mi Watch, on aura Alexa. Donc, avec le micro, on va pouvoir avoir un assistant vocal qu'on n'aura pas du côté de la Huawei. Ça, c'est des fonctionnalités intéressantes, c'est les plus grandes. Au niveau du suivi d'activité physique, on sera à peu près aussi sur la même mouvance. On aura une centaine d'activités physiques différentes. Mais sur la Huawei GT2 Pro, on va avoir un mode pour revenir sur ses pas. Il n'y aura pas de carte, il n'y aura pas d'itinéraire, suivi d'itinéraire, mais on va avoir notre tracé. On va pouvoir revenir sur notre tracé grâce à la boussole, etc. Ça, ce sera dans les activités physiques. On va avoir aussi au niveau de la Huawei des fonctionnalités liées au soleil, à la lune et aux marées qui va nous permettre, pour ceux qui font par exemple, du surf et qui veulent voir la marée où elle en est, d'avoir ces informations en plus de la météo. Ça, c'est des petites fonctionnalités qu'il y a en plus sur la Huawei. Donc globalement, à part Alexa qui est seulement sur la Mi Watch, il y a beaucoup plus, beaucoup plus. Il y a plus de fonctionnalités sur la Huawei. Réponse aux appels, les musiques, les marées, etc. Et le suivi d'itinéraire, enfin le retour sur ses pas au niveau de l'activité physique. Après, comment vit-on avec ces montres? au quotidien. Au niveau du système d'exploitation, je vous ai dit, à part quelques différences dans les swipes, on est à peu près pareil. Le menu de la Mi Watch est composé simplement d'icônes, il n'y a pas de titre, donc il faut savoir à quoi correspond chacune de ces icônes. Là, Huawei, on est sur un menu principal assez classique, on comprendra vite ce que ça donne. Ça va être au niveau des applications mobiles, où on va voir une petite différence parce que l'application Huawei commence à vieillir et n'évolue pas forcément. Je ne suis pas le plus grand fan de l'application Huawei parce que, bah voilà, elle n'évolue pas, elle stagne depuis euh, plusieurs mois année. Au niveau de l'application de Mi Watch, elle est plus jeune, on a un bon feeling avec, elle est friendly et je pense qu'elle sera amenée à être modifiée, améliorée au fur et à mesure comme le fait Xiaomi avec ses filiales, etc. et ses montres. Donc on a un peu plus d'avenir dans l'application Mi Watch. Par contre, Huawei va renouveler les systèmes d'exploitation des montres avec Harmony OS. Est-ce que Harmony OS sera intégré dans les GT2 Pro Je ne sais pas. Peut-être, ce serait un très beau coup de poker. Celui qui achète une GT2 Pro à 180€ et que Harmony OS sort l'année prochaine et qu'il l'intègre dans la GT2 Pro, avec la possibilité d'avoir un store, télécharger les applications, ce serait un très très beau coup de poker parce que vous auriez une montre belle, classe et avec un nouveau système d'exploitation. Est-ce qu'on a des chances que ça soit Je pense que c'est du 1 pour 4. Donc euh, à vous de voir. Mais oui, au niveau de l'application, je suis un peu plus côté Mi Watch, même si elle est toute jeune, que côté Huawei qui commence à voilà, prendre la poussière. Donc du coup, maintenant, vous avez tous les éléments, laquelle je vous conseille. laquelle choisir les amis on va partir du postulat de l'hypothèse que la gt2 pro vous avez une occasion de l'avoir en dessous de 200 euros au dessus de 200 euros c'est difficile de comparer les deux mais personnellement je trouve que au dessus de 200 euros elle vaut pas forcément le coup parce que c'est des belles finitions mais non elle ne vaut pas forcément le coup en dessous de 200 euros par contre elle vaut vraiment le coup moi entre une huawei gt2 pro à 180 euros et une Mi watch à 120 euros à 50 euros de moins je préfère mettre un billet de plus pour aller surtout sur le design et les finitions de la gt2 pro moi je la trouve vraiment très belle à portée je la trouve euh, je la trouve qui sort un peu plus du commun que la mi watch après je vous l'ai dit je suis pas forcément fan de l'application et euh, ça ferait que j'utiliserai plus ma montre avec euh, le système d'exploitation de la montre que aller voir mes données sur l'application Huawei mais au niveau du look la GT2 Pro est belle je pense que vous ne pouvez pas dire le contraire elle est belle elle a un gros cadran c'est du 46 mais les deux c'est du 46 mais elle est belle donc pour les finitions titane saphir personnellement je mettrais facilement un petit billet de plus lorsque je vous avais comparé la GT2 simple et la Mi Watch je vous ai dit vaut mieux prendre la Mi Watch parce qu'elle est plus récente etc etc mais là on est quand même sur deux gammes différentes donc je préfère aller sur la gamme du dessus au niveau des finitions et de jouer peut-être le coup Coup de poker, HarmonyOS, on sait pas. Ça, seul l'avenir nous dira. Après, si au niveau du design, vous préférez la Mi Watch, alors foncez sur la Mi Watch, vous n'aurez aucun intérêt d'aller sur la GT 2 Pro, peut-être pour la réponse aux appels et stockage des musique, et encore, ce n'est pas forcément les fonctionnalités qui servent dans la vie de tous les jours. Sur le papier, c'est sympa, mais vous allez voir, au bout d'un mois, vous arrêterez de répondre à votre montre comme ça si vous avez votre téléphone sur vous, parce que ça fait du bruit, etc. etc. Voilà mon avis, n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez en commentaire. Si vous avez d'autres questions sur ces montres, bah, rejoignez-moi à 18h le mercredi sur la chaîne Twitch, pour me poser des questions. Si vous hésitez entre la Mi Watch et une autre montre là. Peut-être la GT2E de Huawei. bah venez me poser la question. Ou poser la question dans le Discord. Parce que je vais pas faire de vidéo comparative entre la Mi Watch et la GT2E. Parce que j'ai déjà fait entre la GT2 Pro. Non la GT2 et la GT2E. Bref. On va pas non plus passer tout le temps à faire des comparatifs, Parce que les montres sont très très très proches les unes des autres. Chica chica chica chico. Voilà les amis. Pour être tenu informé de la prochaine vidéo. On active la petite cloche de notification. On s'abonne. On vit à fond. On vit high tech. On rejoint le Discord. On me rejoint sur Twitter, sur Insta, partout, partout. Il y a du contenu exclusif sur chaque plateforme. Merci et à bientôt sur ma chaîne.